En 2030, à Nantes, se déplacer à pied, en vélo ou en transport en commun, ce sera plus simple que de prendre sa voiture. Ça, c'est l'ambition qu'on porte à Nantes en commun. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1980, 6% des déplacements se faisaient déjà en vélo, c'est-à-dire autant qu'aujourd'hui. Mais entre-temps, la part de la voiture a explosé et tous les problèmes qui vont avec. Embouteillage, pollution de l'air, coûts et bien sûr, dérèglement climatique. L'ambition qu'on porte, c'est plus de qualité de vie pour toutes et pour tous. C'est des déplacements moins chers, plus écologiques et plus équitables. Parce que oui, aujourd'hui, avoir une voiture, ça coûte cher autant pour chaque personne que pour la collectivité. Or, malgré de beaux discours, la majorité sortante n'a pas les mêmes ambitions, ou en tout cas elle ne met pas les moyens pour parvenir à cette ambition. Et ça, on en veut pour preuve le PDU. C'est quoi ce truc C'est le plan de déplacement urbain de la métropole. Ce qu'on peut y lire, c'est qu'un premier PDU qui avait été fait il y a quelques années disait que l'ambition, l'objectif, c'était d'avoir 12% des déplacements faits à vélo pour 2020. Cet objectif a été repoussé à 2030 et les moyens sont clairement insuffisants pour qu'on y parvienne. Nous ce qu'on veut c'est que demain 20% des déplacements se fassent à vélo et 20% des déplacements se fassent en transport en commun. Et ça qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pouvoir aller au travail en transport en commun ou à vélo. Ça veut dire pouvoir faire ses courses à pied. Ça veut dire pouvoir traverser Nantes en vélo en toute sécurité. Et pour parvenir à ça... Ce qu'on veut, c'est étendre et intensifier le réseau de transport en commun et faire en sorte qu'il ne soit plus concentré sur le centre-ville. On veut également faire en sorte que les tarifs permettent à toutes et à tous d'avoir accès au transport en commun. En ce qui concerne le vélo, on veut faciliter son usage au quotidien et également le sécuriser grâce à un réseau cyclable étendu, grâce à une réduction de la vitesse des voitures et grâce à un apaisement de la circulation des voitures au sein de tous les quartiers nantais. Mais ça, je vous l'explique un peu plus dans les vidéos suivantes.